Hey Bonjour, élève harmoniciste Ceci est la vidéo du samedi midi, et oui, car nous sommes samedi et qu'il est midi. Pour bien jouer de l'harmonica, il faut beaucoup travailler. En fait, l'idéal est de travailler 8 jours par semaine. 8 jours par semaine, ça fait beaucoup. Quoique, c'est une blague que les Allemands aiment beaucoup, c'est euh, « Comment puis-je te prouver que les Français ne savent pas compter ?» Eh bien, euh, la réponse est que pour les Français, une semaine ça fait 8 jours, et deux semaines ça fait 15 jours. Bon. Les Allemands ça les fait beaucoup rire, enfin bon modérément, mais quand même, parce que bah, pour eux une semaine c'est 7 jours et deux semaines c'est 14 jours. D'ailleurs quand ils te disent euh, « euh, ah dans une semaine », ils peuvent te dire « ah dans 7 jours » ou « dans deux semaines »« ah dans 14 jours ». Mais nous on dit euh, « ah dans 8 jours » ou « ah dans 15 jours », en, en tout cas en France. Et alors pourquoi bah, Parce qu'en fait comme le mois c'est à peu près 30 jours, on se dit, bon, bah, on se verra dans une quinzaine, on se verra dans deux semaines. Donc euh, oui, parce que 30 divisé par 2, ça fait 15. Et puis 15 divisé par 2, bah, ça fait 8. Enfin, ça fait 7,5, mais ça fait à peu près 8. Pourquoi je parle de 8 jours par semaine Parce que je pense à une chanson des Beatles qui s'appelle 8 days a week. Alors l'idée, c'est pas je travaille 8 jours par semaine, quoique... En fait, ça vient d'une phrase que Ringo Starr avait sortie en disant « Pouf, quel boulot, en ce moment, on bosse 8 heures par semaine. » Et dans la chanson des Beatles, signée John Lennon et Paul McCartney, euh, les paroles, c'est euh, « Je t'aime 8 jours par semaine. » Ce qui veut dire « Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> » Ok Bon. Eh bien, je te joue ça, Alain Rermonica, sur une bête de course en si bémol, dans une version un peu spéciale, c'est une version latin jazz. Ok Allez, on y va, je te fais la démonstration et après le morceau, si ça t'intéresse, je t'expliquerai comment toi aussi tu peux apprendre à le jouer. Toi, oui, toi Alors, ça t'a plu cette version de High Day of the Week euh, à la harmonica, en version Latin Jazz Oui, ok, super. Tu vas apprendre à le jouer Super. Tu es débutant super. Euh, oh non, dommage, dommage. Bon, c'est pour des élèves de niveau 2. 2, oui, comme la victoire, comme le signe de la victoire. Bon, si tu en es encore à travailler tes altérations, bah, ça peut être vraiment l'occasion de, de travailler ce morceau, parce que tu as des altérations en 3 une fois, 3 deux fois, 2 deux fois... Bon, c'est pas évident évident, mais c'est assez sympa. Rythmiquement, le morceau est pas très difficile à jouer, encore qu'il y a quelques syncopes. Mais ça, je t'expliquerai comment jouer le morceau. Et oui, car je te propose un cours en vidéo. Donc c'est un tout un cursus en fait, mais c'est un cursus qui se fait sur sur peu de temps. Hein. Si tu as déjà un bon niveau, si déjà de niveau 2, tu peux le faire en 7 jours. Euh, si tu as encore un peu de mal avec les altérations, bah, tu mettras peut-être qu'un jour ou un mois. Mais euh, en fait, je parle de cursus parce que ça suit toute une méthode que j'appelle la méthode dérive. Donc tu as D comme déchiffrage, E comme extraction, on repère les passages difficiles du morceau, on les travaille séparément, tout ça c'est en vidéo. R comme réintégration, les passages enseignement difficiles, on les réintègre dans le morceau. I comme interprétation rythmique, V comme variation mélodique. E numéro 2 comme effet, on apprend à jouer le morceau avec les bons effets de l'instrument. Et le septième et dernière étape, c'est S comme solo, ce qui signifie non pas euh, je vais aller jouer tout seul dans mon coin, mais je vais proposer une improvisation. Prendre un solo en jazz, c'est improviser. Et donc je t'explique toute la démarche. Pour qu'au final tu ne sois pas seulement capable de jouer ce que je fais, mais que tu puisses toi aussi proposer ta propre interprétation et même ton propre solo, ta propre improvisation. Donc si tu es motivé par tout ça, eh bien tout simplement tu cliques sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo et tu seras redirigé vers le catalogue où tu as tous les morceaux que tu peux apprendre à jouer avec cette méthode. Voilà, voilà. Ben écoute, amuse-toi bien avec ce morceau, et on se retrouve samedi prochain, samedi oui, mais samedi midi.